Parle pas d'esprit T'en as pas l'odeur, parle pas de rap top, t'as pas l'ardeur, t'es pas la hauteur, dis pas que t'es hauteur. Autour y a plus d'honneur que des horreurs. Les moralistes valent même pas leur payasson. Passons, je suis maçon autant des contrefaçons. C'est pas le putain de mon caisson qui cause mes chansons. MC, tu vaux pas un sou, rime pas sans son, T'es qu'une sens subtil, bout près de moi je suis en sueur, traîné dans la boue, t'ensuite. C'est la suite ramassis de fils au service du système Une fuite, la rumeur c'est brute L Unique, recherche pécuniaire est mon problème Le rap est une passion Pas une équation noyée dans des superactions financières Le rap est une passion Pendant que les rappeurs font des faux gères Je prouve pas plus que les faux gèrent flagellent jette un froid Jusqu'à ce que les flaques gèlent Bois mes paroles pour éviter l'angle de bois Les crologues décollent L'inverse de la pratique, baro, bête les racontes, infos vécu, et le raptique, raconte, rapportent leur vision de la vie, vers le fric, vision thoracique, parle d'Afrique, sans esprit, de partage, égoïste, sans tes gros pour nourrir leur ego. Triste, nécrophile, disent dénoncer, ce qui tirent les gros fils, mais sur les pantins de ces pédophiles émophiles. par les faux MC J'étais fille Et si tu te méfies Tu te laisses embobiner par les faux MC Pendant que les rappeurs Les autres à l'opium, l'écriture comme armure Et mon art comme sous forme de mots durs L'or dur, gravure hors du temps, je perds l'or bavure, sur la bordure, j'apporte un visage mature, synonyme d'amour. les envieux mais jettent en pâture, coup par ma culture, à de la confiture, mais j'ai appris de mes ratures, de mes ratés, j'ai lâché des furitures, et beaucoup voient comme gâté, je me crois hanté, pourtant on a ce qu'on mérite, la haine veut entrer, je médite, l'impression que le bonheur m'évite, heureusement que la musique, M'excite, le moral s'effrite Car amour et ma raison se fritent Le moral s'effrite Car amour et ma raison se fritent Pendant que les rappeurs fous cher, yeah, Je prouve pas plus que les fous